bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur angle Formation. je vais... Euh, on va voir ensemble euh, comment on peut changer l'icône d'un répertoire donc euh, sous windows c'est très simple donc vous prenez le répertoire vous cliquez avec le clic droit de la souris sur le menu contextuel donc propriété et vous pouvez changer l'icône sur l'onglet personnaliser donc vous cliquez sur changer l'icône et vous pouvez sélectionner les les petites icônes qui sont par défaut sinon si vous avez déjà des icônes qui sont déjà prêts vous, vous faites euh, parcourir et après vous pouvez choisir vos icônes tout simplement donc les icônes qui sont acceptés c'est l'extension eco, icl ou bien des icônes des exécutables, ainsi que euh, les bibliothèques dll ainsi de suite